La diversité religieuse et l'interculturalité apparaît de plus en plus comme un enjeu majeur pour la société d'aujourd'hui. L'Université catholique de Lyon a décidé d'en faire un des deux pôles, les deux axes d'excellence pour son, pour son avenir. Avec 34 enseignants-chercheurs, une trentaine de chercheurs associés, une vingtaine de doctorants, l'idée c'est de permettre une interdisciplinarité pour répondre à ces défis majeurs liés à la diversité culturelle et à la diversité religieuse. Des chercheurs venant d'horizons divers, des juristes, des linguistes, des philosophes, des théologiens, des anthropologues couvriront ensemble et chercheront ensemble à mieux répondre à un objectif, mettre en place une meilleure articulation entre la recherche, la formation et l'expertise auprès des entreprises. Cet axe encouragera des activités où des chercheurs rencontreront des acteurs de société. Interdisciplinarité, confluence des perspectives, voilà l'objectif, l'ambition de ce laboratoire transversal où il sera question de Décloisonner les frontières, de dynamiser les confléances des perspectives et de développer les nouvelles compétences.